Bonjour à tous Je me présente rapidement, je m'appelle Gaëlle, euh, j'ai 20 ans Je suis née dans une, dans une famille chrétienne en fait Mes premières expériences avec le Seigneur, je les ai faites assez jeune. Je les ai faites quand j'avais 8 ans et euh, j'ai réellement voulu prendre la décision de suivre le Seigneur à mes 14 ans. <rire> On va dire que le moment qui a été où ça a commencé à se compliquer, c'est à, à partir de mes 15 ans, je dirais. Un an après mon baptême, parce que en fait, je suis certes née dans une famille chrétienne, mais je suis née dans une famille euh, où, voilà, entre mon papa et ma maman, ça s'est toujours un petit peu mal passé. Au début, quand j'étais plus jeune, je ne je vais pas dire que je ne le voyais pas, mais... Euh, ça me touchait moins, parce que quand on est enfant, on voit certaines choses, mais on ne se rend pas forcément compte. Et en grandissant, j'ai commencé à avoir du recul. J'ai commencé à comprendre certaines choses. J'en parlais à personne. Personne ne le savait. J'en parlais pas. Très peu, en tout cas. Et en fait, comme j'avais la haine et, la, et une rancune envers euh, mon papa, parce que je me disais, mais pourquoi pourquoi mon papa il a fait ci pourquoi mon papa il a fait ça Pourquoi il dit ça Et, et je comprenais pas en fait. J'étais en colère contre lui. J'ai commencé à le mépriser en fait. Mais vraiment, c'est en fait, malheureux à dire mais... C'était vraiment ça. C'était vraiment ça et, et je ne me rendais pas compte. C'était vraiment petit à petit que mon cœur a commencé à s'endurcir et à se refermer. Et forcément en fait, comme je méprisais mon père et comme je haïssais mon père, ben petit à petit... J'ai commencé à me dévaloriser moi-même parce que je me disais que comme mon père est comme ça, je vais finir pareil que lui. Comme euh, mes parents, leur mariage, c'était pas vraiment très très bien passé. C'est-à-dire que moi aussi, j'aurai un mariage qui sera KO et tout. Bref, il y avait tout un, tout un tas de mensonges que le diable me mettait en tête. Et j'avais pas les armes en fait pour les refuser. Et j'acceptais tous ces mensonges. Et j'ai commencé vraiment à perdre confiance en moi de plus en plus. J'ai grandi à partir de mes 17 ans. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que en fait, euh, j'étais pas heureuse, j'étais pas bien. Même si je, je priais Dieu et que j'allais à l'église, que j'étais à la jeunesse et tout. En fait, ma relation, sans que je me rende compte, mais ma relation avec Dieu, elle, elle s'était euh, affaiblie et elle était tiède. En fait, elle était vraiment tiède. J ai, j ai, au bout d'un moment, j'ai senti, j'ai compris qu'il qu fallait que je pardonne à mon papa si je voulais avancer avec le Seigneur. En 2018, il y a eu un événement qui s'appelle le DMJ, hein, qui est un grand rassemblement de, de jeunes en fait. Plus de 3000 jeunes qui se sont rassemblés et je me, je me suis dit, ok Seigneur, je m'attends à toi. Je crois que durant ce rassemblement, tu vas me délivrer et que tu vas me donner la force de pouvoir pardonner à mon papa. Et je comptais vraiment sur cet événement. Donc je suis au l'Odentie, j'étais confiante, je, je m'attendais au Seigneur et tout. Ben, en fait, euh, je n'ai rien reçu, le Seigneur ne m'a pas restaurée. J'ai été très très déçue. Je me suis dit, mais Seigneur, tu es sérieux là Moi je m'attendais à toi, je pensais que tu allais agir. Pourquoi, pourquoi tu ne l'as pas fait Et je ne comprenais pas, j'étais encore plus frustrée en fait. Euh, les mois sont passés. Et j'ai essayé encore plusieurs fois de pardonner. Une fois, je m'en souviens, j'étais montée dans le grenier, j'ai dit au Seigneur « Ok, Seigneur, je ne ressors pas de ce grenier tant que je pas pardonné, tant que tu m'auras pas donné la force de lui pardonner, que je pas ressenti que là, ça y est, c'est pardonné. » Et en fait, bah, je m'attendais à ce que le Seigneur me montre, me fasse ressentir que que ça y est, euh, je l'avais pardonné, qu'il m'avait donné la force, mais bon, ça s'est pas fait. Moi, je me suis endormie, pour vous dire, hein. je me suis endormie, parce que, bah, au bout d'un moment, j'étais fatiguée et... Je suis redescendue, j'ai dit, bon, Seigneur pardonne-moi, j'ai dit que j'allais pas partir tant que je l'ai pardonné, mais là, je suis chaos. <rire> Bref, entre-temps, j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon bac, je l'ai eu par la grâce de Dieu, et je suis partie de chez mes parents. Je pense que j'avais besoin de prendre ce recul par rapport à ma famille pour me retrouver seule avec moi-même et être seule, en fait, j'avais besoin de ça. Quand je suis arrivée à Tours, j'ai eu pas mal de mal à m'intégrer dans l'église de Tours, en fait. Parce que j'étais pas mal refermée, j'étais pas mal réservée en fait. C'était compliqué et les gens le ressentaient en fait. Mais j'allais à la jeunesse de Tours, j'allais dimanche à l'église, j'étais régulière, j'allais toujours à l'église. J'ai jamais arrêté d'aller dans la maison du Seigneur. En janvier 2019, à la jeunesse de Tours, en fait ce jour-là, ça a été très très très puissant. Le Seigneur m'a vraiment délivré de manière surnaturelle. Et ça a été un long combat spirituel. Mais à ce moment-là, il y avait euh, mon pasteur de jeunes qui priait, qui priait, qui priait. Il y avait deux autres responsables de jeunes qui priaient avec lui. Et le Seigneur m'a totalement délivré de manière surnaturelle. Je vous assure, c'est un miracle de Dieu. C'est un des plus grands miracles que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, je vous assure. Parce que... Si ce n'était pas Dieu qui avait agi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Le Seigneur a arraché toute la haine qu'il y avait dans mon cœur. Toute la colère, toute l'amertume, il l'a arrachée. Et il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que vous savez, quand vous retenez euh, le pardon, donc quand vous avez la haine contre quelqu'un, la colère, la rancune envers quelqu'un, c'est vraiment dangereux parce que quand vous entretenez ça, ça grandit de plus en plus en vous et ça ouvre des portes en fait à l'ennemi et je m'étais pas rendu compte que pendant toutes ces années, pendant ces deux années là, même je dirais plus en fait, mais euh, on va dire pendant ces deux années là en fait, j'avais gardé tellement de choses que j'avais ouvert la porte à l'ennemi et cela expliquait que j'étais refermée, que j'étais en colère, que que j'avais pas confiance en moi, que j'avais pas d'estime de moi et une fois que euh, j'ai été totalement délivrée. Je pense même que mon pasteur de jeunes, il m'avait dit, écoute, là, il faut que tu redonnes ta vie à Christ et que tu demandes au Saint-Esprit de venir habiter en toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas retomber. Et ça sera encore plus difficile qu'avant. Tu vas retomber encore plus bas en fait. Donc euh, j'ai commencé à reprier petit à petit parce que ça a été quand même.. Euh, j'étais vide en fait. vraiment. Après cette délivrance, c'est comme si j'étais un vase qui était vide. Et c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Parce que oui, j'étais vide, mais il faut que le Saint-Esprit me remplisse à nouveau. J'ai recommencé à prier petit à petit et, et ça a été un renouveau. Je vous assure, ça a été un renouveau incroyable. Le Seigneur m'a renouvelé dans le Saint-Esprit. Ma vie spirituelle, elle a pris un, un, un, un boost, mais de fou. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Je priais d'une manière que je n'avais jamais prié dans ma vie. Je parlais en langue d'une manière que je n'avais jamais parlé en langue dans ma vie. Je vous assure, c'était incroyable. Mon pasteur de, de jeunesse, mon responsable de jeunesse, il n'en revenait pas quand il m'entendait prier. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'avais énormément peur. Je priais jamais à haute voix. J'avais peur, je, je me retenais en fait. Tout le monde a vu la différence. Les gens me disaient, mais... Et wow qu'est-ce qui t'est arrivé Tu rayonnes, tu, ton visage il a changé, tu souris tu... Alors que pour moi je ne voyais même pas la différence, mais les gens autour de moi avaient vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et ça je vous assure que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui était revenu dans mon cœur. Il y a des personnes qui savaient, ou oh, qui aucune idée de tout ce que j'avais vécu, mais qui avaient juste vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé sur mon visage et que j'étais devenue rayonnante, souriante, que j'étais ouverte, que... J'étais plus en fait refermée sur moi-même, juste pour dire à quelqu'un, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, c'est la parole de Dieu qui le dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'il est la source de tout ce qui fait ta vie, et c'est vraiment important Ne jamais se coucher avec de la haine, de la rancune, de la colère dans son cœur, vraiment le pardon, le pardon est libérateur, je vous assure que... Pardonner, c'est libérateur. N'essayez pas de pardonner par vos propres forces. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. N'essayez pas de pardonner par vos propres forces, mais pardonnez avec l'aide du Saint-Esprit. En tout cas, j'espère que vous avez été, été édifié par mon témoignage, que vous avez reçu une parole qui vous a parlé. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous donner la force de pardonner. Je prie pour que le Saint-Esprit vraiment vous relève, vous fortifie et n'écoutez pas aussi les mensonges du diable parce que le diable c'est un menteur soyez toujours concentrés sur le Seigneur toujours, toujours, toujours que le Seigneur vous bénisse et euh, voilà